Loan si t'étais là. Parfois je pense à toi dans les voitures le pire c'est les voyages c'est l'aventure. une chanson fait revivre un souvenir les questions sans réponse c'est ça le pire est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je donne des pour m'endormir. Pour endormir ma peine Et pour sourire J'ai des conversations Imaginaires Avec des gens Qui ne sont pas sur la terre Est-ce que tu m'entends est-ce que tu me vois Qu'est-ce que Tu dirais toi Si t'étais là est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Est-ce que tu pleurais toi si t'étais là? Je m'en fous sur ma peur, qu'est-ce que je tienne pas le coup? Je sais que t'es là pas loin, même si c'est fou. Les fous, c'est fait pour faire fondre les armures.